Bonjour à tous et merci à tous d'être là, c'est un grand plaisir. Euh, Peut-être rapidement, avant de commencer, je vais vous dire deux mots sur euh, WeShare, sur moi et sur aussi le WeShare Fest puisque cet intervalle, on l'a préparé dans la perspective du WeShare Fest qui aura lieu en juin. Euh, moi, je m'appelle Solène, je suis chez WeShare depuis quatre ans et chez WeShare, je travaille surtout sur des sujets en lien avec le numérique et donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'anime avec François-Xavier cette conférence. Et donc le Wish Air Fest, c'est notre événement phare. Euh, on l'organise donc cette année en juin du 23 au 25. C'est un festival, donc il y a des conférences, des ateliers, mais pas que. il y a aussi des performances artistiques, des soirées, de la musique, de la méditation, tout un tas d'expériences de, très différentes, mais qui donnent une saveur toute particulière au Wish Air Fest. Et cette année, il aura lieu à Bobigny, donc pas très loin de Paris pour les parisiens d'entre nous. Lors de cet intervalle, on va parler de, euh, des données, des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu est -ce que ces outils nous permettent euh, de traverser les crises que nous, que nous vivons aujourd'hui Et pour le dire autrement, c'est si on part du principe que euh, les données ou les algorithmes sont un miroir, un reflet euh, du passé, euh, et donc euh, des systèmes du passé préexistants, est-ce qu'ils peuvent nous permettre d'imaginer les systèmes de demain euh, De forger de un futur qui peut-être sera différent du passé Surtout si le passé euh, dysfonctionne euh, et mène à ces, à ces crises précisément. Euh, voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser la parole à, à François-Xavier de Matrice, avec qui donc on a co-organisé cet intervalle, et qui va pouvoir à son tour se présenter et, et lancer la conférence. Donc, je suis François-Xavier Petit, je suis le directeur général de Matrice. En effet, on est ravis de, de, de s'associer avec, avec WeShare dans ce, cet intervalle, ce qui mène au, au, au WeShare Fest. Euh, moi, je suis historien et anthropologue, euh, c'est ça ma, ma formation. Euh, et, et justement, tout l'enjeu est de pouvoir aussi apporter un, un, un regard euh, par les sciences humaines sur les questions numériques et c'est aussi euh, ce qui sera en partie euh, le, le, la question euh, aujourd'hui. Euh, en un mot, Matrice et pourquoi est-ce qu'on est là euh, et pourquoi est-ce que c'est intéressant de poser Ensemble ces, ces questions. Matrice est un institut d'innovation technologique et sociale où au même endroit euh, on rassemble à la fois des programmes de formation, des programmes d'innovation, des laboratoires de recherche mais également des résidences artistiques et une myriade d'autres activités qui font que au même endroit on a des étudiants, des entrepreneurs, des artistes, des chercheurs, des acteurs publics mais aussi des agriculteurs, bientôt des, des artisans qui travaillent euh, avec nous dans, dans la perspective de décloisonner pour de vrai euh, autour d'objets euh, d'innovation. Et autour d'objets d'innovation, ça suppose de poser la question des infrastructures technologiques sur lesquelles nous nous appuyons et pas simplement dans une optique de les produire, même si c'est un vrai sujet et quelque chose que l'on adresse, mais aussi dans l'optique de les comprendre. D'où cette question et cette interrogation sur les algorithmes. Et ce que l'on voulait vous proposer à tous, et on vous remercie d'être là, c'est d'approcher cette question à la fois par un regard global, par euh, un, un regard scientifique, par un regard plus institutionnel, mais aussi par la pratique, et notamment la pratique de deux de start-up, parce qu'on pourrait disserter comme ça des algorithmes euh, ensemble euh, pendant pendant longtemps, ce serait absolument passionnant. Mais ce qu'on propose de faire, c'est de le faire et de s'appuyer sur deux cas concrets de deux startups qui vont euh, désormais se présenter, qui sont des, des startups qui sont incubées dans, dans un cadre de, de matrice avec lesquelles on, on interagit beaucoup, qui ont euh, la, la particularité d'être à la fois tech et à la fois euh, sur un secteur euh, particulier et qui du coup euh, aujourd'hui pour nous acceptent d'ouvrir quelque part le, leurs algorithmes, en tous les cas de rentrer dans la conversation avec nous sur la base de leurs cas très très concrets et on va euh, voilà, pénétrer un peu dans, dans ces algorithmes, dans les problématiques qui sont, qui sont les leurs essayer de, de, euh, de comprendre davantage les choses. Voilà un peu euh, l'enjeu, donc un enjeu à la fois tech, mais aussi euh, d'une analyse plus large euh, de, de la technologie et de ce qu'elle est capable de, de produire avec, comme cas d'usage, l'algorithme. Alors peut-être, euh, Solène, pour, pour enchaîner su, sur la suite, donner la parole euh, à, aux deux startups euh, en question, euh, qu'elles puissent se, se présenter. Alors, euh, on va commencer euh, par, par Unico. Euh, qui est représenté ici par euh, l'éminent Jules Gramont, qui est son, son CTO et, et cofondateur. Euh, Jules, peut-être dire un mot d'Unico, de, euh, de toi également, et puis ensuite, on, on, va, on va te passer à la question. Ouais, ça marche, euh, merci. Et bonjour à tous. Euh, je m'appelle Jules Gramont, je suis l'un des cofondateurs de la startup Unico. Euh, Unico, en deux mots, nous, on propose à tous les acteurs de l'économie circulaire, euh, des outils numériques pour optimiser tout leur processus de collecte. Euh, donc, euh, On part euh, de la gestion et le management euh, des bacs, euh, de la cartographie euh, des tournées et comment construire ces tournées par rapport euh, au planning et au bac. Euh, de la collecte, l'opération de collecte sur savoir bah, combien on a collecté, est-ce qu'on a eu des aléas, est-ce qu'on euh, est face à des erreurs de tri, des bacs pollués, plein d'aléas qui peuvent arriver pendant la collecte et on les fait remonter, euh, on remonte la, la donnée et on, on crée de la donnée quelque part. Et le troisième outil, c'est une application destinée aux citoyens pour le sensibiliser et l'amener vers un comportement plus vertueux de l'environnement à travers des gestes de tri, à travers de l'information et plein d'autres outils. Moi, globalement, j'ai un profil ingénieur plutôt centré sur l'énergie et l'environnement. Et j'ai une formation, j'ai eu plusieurs expériences dans la data science appliquée aux thématiques de l'énergie et de l'environnement et plus précisément, chez Unico, les algorithmes que l'on utilise, c'est appliqué à la fois à la recherche opérationnelle, donc ce, qui est, ce qui concerne l'optimisation de trajet, et les modèles de prédiction pour, pour prévoir en fait, à quel moment de l'année on va avoir, par exemple, une forte production de déchets, parce qu'on on a souvent en fait une, une saisonnalité de production de déchets. Voilà pour, pour moi et Unico. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Jules. Alors voilà, justement, et on va bientôt rentrer dans, dans les problématiques qui sous-tiennent et aller investiguer un peu le, la, la question de, de l'algorithme. premier premier cas d'usage, et puis on a un second cas euh, d'usage euh, particulièrement intéressant qui nous emmène dans un autre secteur, dans le secteur de, de la santé. Et j'ai demandé à Capucine euh, qui est avec nous, Capucine Strifler, qui a fondé et qui dirige Youé, une, une très très start-up euh, startup, euh, de, de nous présenter un peu ce, ce qu'est Youé. Et puis après, voilà, on, on discute et on discutera aussi. Avec avec nos deux autres intervenants. Capucine. Merci François-Xavier pour l'introduction. Bonjour à tous et ravi de participer à cette conférence. Donc moi, c'est Capucine Strifler, je suis CEO et cofondatrice de la start-up Alors Nous, effectivement, on agit sur un secteur qui est bien différent de celui de Jules, puisqu'on est dans la santé, plus particulièrement dans les hôpitaux et dans les services d'urgence. Nous, le problème en fait, auquel on vient pallier, c'est vraiment le manque d'informations en services d'urgence quand on va aux urgences et qu'on est patient, voilà, on a très très peu d'informations. Ça génère une anxiété importante qui génère elle-même des violences et qui génère de la perte de temps pour les médecins, une atmosphère qui est compliquée, enfin, voilà. C'est vraiment un effet en cascade qui complique bien les choses. Donc, nous, ce qu'on vient apporter, c'est une application web qui va permettre aux patients, en fait, d'être informés sur l'évolution de sa prise en charge aux urgences. Donc, étape par étape, il va avoir une estimation de son temps de passage dans combien de temps il va passer sa prochaine étape Quel médecin il va voir En quoi consiste cette étape euh, Il peut gagner du temps avec un questionnaire médical, il peut donner son avis et du coup être acteur de sa prise en charge avec un questionnaire de satisfaction et des articles. en enfin, ouais, y a toute une partie pédagogie, mais ce qui nous intéresse, notamment aujourd'hui, ça va vraiment être la partie euh, estimation du temps de passage euh, sur laquelle voilà, on travaille maintenant euh, depuis deux ans. Et euh, pour me présenter, euh, moi, euh, j'ai 23 ans, euh, j'ai une formation entrepreneuriale euh, dans une pédagogie un petit peu euh, alternative. Euh, voilà, mais je m'occupe de tout ce qui est relations commerciales et partenariales chez UAE. Merci beaucoup, Capucine, et merci d'avoir accepté d'être avec nous et de, de pouvoir justement rentrer dans la discussion sur, sur l'algorithme, notamment l'algorithme de, de Huawei. Et alors, juste pour pouvoir conduire cette cette discussion, on, on a euh, proposé à, à deux, deux experts de nous rejoindre et de, de nous apporter leur éclairage et leur approche. Alors, à la fois une approche euh, scientifique, et c'est Antoinette trouvera qui a accepté, et on la remercie très chaleureusement, parce que, euh, on, on aime beaucoup ce qu'elle écrit et ce qu'elle dit, euh, d'avoir d'avoir accepté d'être d'être parmi nous. Alors, Antoine, pour, pour vous présenter en, en quelques instants, mais, mais on vous donnera aussi la, la parole. Vous êtes docteur en, en sciences juridiques de l'institut universitaire européen, et vous travaillez euh, notamment sur, sur les questions numériques et sur les questions numériques dans leur articulation avec euh, l'espace public, avec les enjeux politiques, et notamment euh, l'un des thème de, de prédiction et la question de la gouvernementalité des algorithmes. Vous avez été d'ailleurs assez précurseur euh, sur, sur le sujet. Euh, et donc, euh, donc voilà, on est particulièrement ravis de, de vous avoir parmi nous. Peut-être vous donner tout de suite la, la parole pour euh, continuer de, de, de vous présenter, euh, notamment pour, pour ceux qui n'ont pas encore la chance de vous connaître. Mais je vous remercie infiniment euh, à la fois pour votre invitation et pour votre, euh, pour votre présentation euh, si généreuse. Euh, je suis ravie d'être là, je suis ravie… Euh, voilà, de, de, de, de pouvoir discuter au départ de ces cas concrets, parce qu'effectivement, je trouve que c'est une, une, une, une extrêmement bonne idée de re un peu ces problématiques, ces algorithmes, qui souvent, en fait, les algorithmes, c'est quelque chose qui a l'air de qui a très abstrait, en fait, qui a l'air quasiment d'échapper un, un peu à notre, à notre compréhension, on dit que ce sont des boîtes noires, euh, c'est quelque chose de presque magique, c'est un point de vue alien sur le monde, puisque les algorithmes, surtout ceux dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont le plus largement déployés. Déjà, ce sont les algorithmes d'apprentissage automatique, le machine learning, les réseaux de neurones, etc., tout ce qui se rapproche de ce qu'on appelle un petit peu abusivement intelligence artificielle, parce qu'au fond, le plus souvent, l'intelligence artificielle consiste en gros à automatiser notre bêtise, dans la mesure où ce que l'intelligence artificielle peut faire, ce sont des choses qui sont relativement euh, automatiques, euh, de la détection automatique de patterns, c'est-à-dire de régularité ou de corrélation dans des quantités massives de données, euh, ces, ces choses-là, bon, ce sont des choses qui sont à la fois, alors je donne mon point de vue assez général. Moi, je trouve que les deux applications là qui nous ont été pré présentées sont extrêmement intéressantes et ce sont des, probablement des, des, des manières aussi de bien utiliser l'intelligence artificielle, pour autant qu'il s'agisse de cela. Mais je, je dirais que aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Et moi, ma, mon approche c'est un petit peu d'abord de, de, de démystifier, de démystifier tout ça, parce que quand on a une approche trop, soit on a des attentes démesurées en disant ça va être une intelligence artificielle quelle force forte qui va qui va euh, euh, vraiment euh, transformer radicalement la société euh, qui va résoudre tous les problèmes c'est le, le solutionnisme technologique qui dispense en fait encore de s'interroger sur quels sont en fait les problèmes on propose des solutions technologiques sans s'être posé la question de quels sont les problèmes donc on inverse un petit peu les choses euh, ensuite on a cette notion aussi que euh, grâce à l'intelligence artificielle on va pouvoir se passer des biais des êtres humains euh, de la du caractère très limité de notre rationalité grâce à une une sorte de de possibilité grâce aux algorithmes de faire parler le monde par lui-même à travers des données qui sont émancipées même du langage humain et de tous ces biais alors ça c'est complètement faux aussi il y a des tas de biais mais bon je vais pas rentrer dans cette dans dans, dans ce, cette question là j'aurais dit que moi ma ma perception assez générale c'est que euh, l'intelligence artificielle il s'agit surtout d'abord de la comprendre c'est-à-dire de comprendre comment fonctionnent les algorithmes un algorithme n'est pas l'autre euh, les algorithmes ont des fonctions diverses, des usages divers. Il, faut, il y a des algorithmes qui sont rule-based et qui sont simplement l'automatisation d'une recette de cuisine, en, en quelque sorte. On sait quelles sont les règles et on fait appliquer les règles strictement. Et ça, il rien, ça n'a rien d'une boîte noire. Il suffit de savoir quelles sont les règles et on sait comment fonctionne l'algorithme. Ensuite, il y a des algorithmes qui sont, de plus en, qui, sont, qui sont un peu plus autonomes et qui sont capables euh, d'apprendre. Euh, alors là, quand vous avez des, des systèmes apprenants, effectivement, ça devient beaucoup plus dynamique. Et effectivement, là, se posent d'autres types de, de, de questions. Euh, ensuite, bon, euh, quand on a dit des algorithmes apprenants qui sont supervisés, dans lesquels, effectivement, il y a dans la conception même de l'évolution des patterns une intervention d'être humain, et donc là, ça reste tout à fait maîtrisable, et puis il y a des algorithmes qui deviennent de plus en plus auto-apprenants, dans lesquels on a cette idée qu'on peut se passer de la supervision humaine pour euh, pour que les algorithmes détectent par eux-mêmes ce qu'il y a lieu de détecter. Euh, alors évidemment, tout ça pose chaque fois des questions très différentes. On utilise aussi des algorithmes à des fins très différentes. On peut utiliser les algorithmes pour faire simplement de la catégorisation, reconnaître des chiens et des chats classés dans les bonnes cases chiens et chats, reconnaissance d'image. Hein, c'est de la bête classification, par des reconnaissances de, reconnaissance de patterns. On a des algorithmes qui servent à faire du scoring. On a beaucoup parlé euh, dans les médias de, du système chinois de social credit scoring, de score de, de, score de, de, de fiabilité, euh, on peut parler aussi de, de détection des scores de risque de, de passage à l'acte de détection des scores de risque de récidive, euh, tout ce genre de choses là. Et là, ça pose des questions tout à fait différentes, parce que et suivant qu'on applique qu'on qu applique ça dans des contextes humains, c'est-à-dire quand il s'agit de modéliser les comportements humains, c'est tout différent de quand il s'agit de modéliser euh, la consommation euh, des consommations électriques, par exemple, ou la production de déchets. Il euh, y a des algorithmes de, de, de hiérarchisation, c'est ceux de, quand on utilise Google, Google fonctionne là-dessus, hiérarchisation de contenu, ça peut un peu de tout, tout, tout autre. Tout, tout autre. Enfin, voilà, il y a des algorithmes d'appariement qui vont mettre ensemble des gens qui se ressemblent, etc. Donc, vous voyez, on dit algorithme, on dit intelligence artificielle et en général, on ne sait pas très bien ce qu'on dit. Donc, l'important, me semble-t-il, c'est d'abord de, de, de savoir de quoi on parle. Un autre aspect, hein, sur lequel je, après, je, je, après je, je, je, je me tais… Hein cette idée que grâce aux données, on va devenir tout à fait objectif et efficace et rationnel. C'est quelque chose qui, est un petit peu, qui fait un peu partie de si l'idéologie de technique des données massives. Les gens qui font sérieusement des data science, qui construisent des algorithmes, ne sont pas du tout dans cette perspective-là, mais c'est un peu le discours publicitaire qui entoure tout ça. Le problème, c'est que les données ne sont pas le monde. Il y, a, il y a, il y en a un peu dans cette idéologie technique des données massives, cette impression d'une très grande exhaustivité des données. Il y a des données, il y a un tsunami de données, et comme si, et, et ça, fait, ça fait croire qu'à condition d'observer les données, de les analyser en quantité massive et de façon automatique, on a accès, un accès enfin objectif au réel lui-même. Euh, ça, c'est tout à fait faux. Hein. Il y a de l'humain absolument partout. Il y a de l'humain absolument partout, il y a de l'incertitude absolument partout. L'incertitude les, les, ne disparaît pas avec les algorithmes, parce que l'incertitude, elle fait partie de la matérialité, tout simplement. Et la matérialité ne disparaît pas avec les algorithmes, en fait. Peut-être le plus grand bug de l'intelligence artificielle, c'est la résilience du monde matériel. Euh, <rire> voilà, j'en je, je, je, je, je, arrête là pour l'instant. Merci beaucoup pour pour cette cette introduction. Voilà, on est tout à fait dans, dans le vif du sujet. C'est justement ces, ces questions que que l'on va traiter, savoir de, de quoi on parle quand on parle d'algorithme. C'est les questions qu'on va poser à, à, à Jules, la à capucine, euh, s'interroger sur les données qu'il manipule, sur la manière dont, dont il les traite, sur la façon dont euh, les uns et les autres peuvent interagir sur, sur la base de, de, de ces données. Enfin, on est on est tout à fait dans, dans les questions qu'on qu va se poser. Mais avant ça, je donne la parole à Nicolas, Hamard, qui est l'autre grand témoin de notre de notre discussion, euh, qui a un, un profil plus institutionnel puisque Nicolas est le coordinateur de, de, de, de la stratégie française pour l'intelligence artificielle et puis qui est un compagnie de route sur les sujets numériques depuis un moment, notamment avec un prisme tourné vers la question du travail, de l'emploi, des compétences, de la formation, puisque Nicolas est IGAS en termes de rattachement, même si aujourd'hui tu es détaché chez l'ennemi intime, qui est le ministère de l'économie et des finances. Nicolas, je te laisse poursuivre cette présentation que j'ai entendue. Euh, merci beaucoup, François-Xavier. Bah, merci beaucoup à tous. Euh, Ravi euh, d'être parmi vous pour cette discussion qui, euh, qui s'annonce passionnante. Et, euh, et merci beaucoup de nous donner l'opportunité de partager quelques, quelques réflexions euh, tout au long de la discussion. Je suis totalement euh, d'accord avec ce que, ce que vient de dire Annette. Il y a, il y a un grand risque, je pense, euh, actuellement, de technologisme. Et dans les deux sens, à, euh, confier euh, trop d'espoir et attendre trop des machines, en fait, qui confine à ne en fait, pas comprendre ce qu'on en attend et donc à, à, à faire des erreurs ou à construire un monde dont on ne veut pas, ou au contraire, un technologisme négatif qui consisterait à dire bah, « puisque c'est comme ça, on rejette tout et, et, on, et on, revient, on revient à la bougie ». Donc, il me semble que démystifier, avoir beaucoup de pédagogie sur ce qu'est un algorithme, ce qu'on qu peut en attendre, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut lui demander, euh, C'est absolument, euh, absolument essentiel et d'ailleurs là-dedans il y a au-delà de la pédagogie et de l'apprentissage vraiment sur ce qu'est l'algorithme, il y a sans doute toute une réflexion de sciences sociales et humaines à avoir. Sur comment est-ce qu'on associe la société civile la, la gouvernance de ces algorithmes Comment est-ce qu'on on, euh, s'assure qu'il qu y a une transparence et une fiabilité des algorithmes, mais euh, mais aussi une bonne appréhension de la part euh, du grand public, de la part des producteurs d'intelligence artificielle, euh, une, donc une appréhension sur ce qu est, ce que sont ces résultats et ce, ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent vraiment dire et ce qu'on peut leur, euh, leur leur demander de faire euh, et, et alors peut-être quand même une autre une note d'espoir pour pas qu'on soit euh, euh, simplement dans une forme de euh, simplement une forme de pessimisme. C'est je pense qu'en vérité l'intelligence artificielle c'est pour euh, nous particulièrement occidentaux hein, donc euh, qui avons été élevés quand même dans des cadres très rationalistes, matérialistes, etc. C'est l'occasion de se reposer quand même trois questions sur quelle est la singularité de l'être humain. Et en fait, on s'aperçoit très vite que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'être humain sur beaucoup d'aspects, ne serait-ce que l'intelligence sociale, les émotions, pour ne parler que de ça, et bien il y a plein d'autres choses. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que gouverner C'est quoi Vous allez avoir des questions sur le temps long. Comment est-ce qu'on prend en compte une information sur le temps long Qu'est-ce qu'on demande à la machine de faire on peut, ne on peut évidemment pas confier notre avenir collectif en plein d'incertitudes à, à une boîte à règles ou à une, un algorithme auto-apprenant. Auto et puis enfin, et là c'est quasiment philosophique et spirituel, c'est quel est le rapport occidental à, à, la technologie, à la technologie et au monde. Et, et je pense que si, on, si on, on décentre un peu le regard philosophique vers ces trois questions-là, très vite on n'a plus peur de la technologie et on se met en situation d'avoir, euh, en situation d'avoir des, des bons réflexes ou, ou, ou des idées pour maîtriser euh, notre destin technologique. Merci euh, merci Nicolas et puis merci à tous pour cette première salve de de, de réponses et de, de C'était déjà très riche. Euh, moi, j'aimerais revenir peut-être pour, euh, pour poursuivre la discussion sur euh, ce qu'a pu euh, relever Antoinette, à savoir le risque de prendre les données pour le réel, alors que ce ne sont toujours que des représentations euh, partielles et partielles, et qu'il y a un risque de biais, un risque aussi de, de réductionnisme dans, euh, dans la, la, la représentation qu'on se fait de justement des données et des algorithmes. Est-ce que euh, donc vous, Capucine et Jules, est-ce que c'est des choses que vous avez pu constater dans, euh, dans l'utilisation que vous faites à la fois des données et des algorithmes et si Donc oui ou non Et puis si oui, comment est-ce que, est que vous avez des moyens peut-être pour mettre en… soit recontextualiser les données, leur donner plus de, de profondeur et, et qu'elles soient moins réductrices Et ou, parce que d'ailleurs c'est complémentaire, euh, faire en sorte que quand on les utilise, on les mette toujours en perspective et qu'on ne se prenne pas dans ce piège du réductionnisme et de, de les prendre pour la réalité. Donc quelque part comment on confronte, comment on met en perspective ce que les données et les algorithmes nous apportent. Euh, donc je ne sais pas si, si vous avez des réponses à ça. Euh, oui sur la, sur la partie des données, euh, sur le fait que les données sont toujours euh, abstraites et, euh, et, et incomplètes, je suis tout à, tout à fait d'accord avec ce point de vue. Euh, moi je parlais de mon, mon cas, euh, de mon cas sur, sur Unico, euh, sur la partie par exemple production de, de déchets. Euh, si on, on regarde euh, l'année un peu 2020 avec, euh, qui a été frappée par, par le Covid, on a eu un phénomène euh, assez intéressant, c'est que euh, toutes les personnes euh, qui mangeaient le midi euh, bah, dans les restaurants d'entreprise ou restaurants scolaires se euh, sont retrouvées chez eux. Et du coup, on avait beaucoup plus de déchets à collecter euh, pour, euh, pour les collectivités. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on qu a beaucoup de mal à, à anticiper en regardant des données euh, comme ça sur... Euh, sur les années je sais pas, 2014 à 2018. Et finalement, quand on va essayer de, de, de, de faire tourner un algorithme pour dire Bon, bah, cette année, je veux voir combien j'ai besoin de camions et combien j'ai besoin de personnel, on, on le fait tourner et on s'aperçoit qu'on on serait complètement à côté de la plaque. Et, et voilà, il y a toujours besoin d'avoir cet aspect humain à côté. Un second exemple, c'est aussi sur les aspects de création de trajets, création du coup du plus court chemin. Euh, donc, euh, par exemple, je vais prendre l'exemple toujours d'une collectivité. Euh, une collectivité, pour collecter ses déchets, elle passe par des rues bien précises. Et donc, on a, euh, je sais pas, une, je dirais une, entre 40 et 50 rues à collecter. Et donc, sur ces 40 et 50 rues à collecter, on peut avoir euh, une dizaine de parcours différents. C'est-à-dire qu'on peut commencer à un point A et finir à un point B. Et euh, cette combinaison, euh, on, on peut avoir 10 combinaisons différentes. Un chauffeur, de, un chauffeur pour, pour collecter ses déchets, il va toujours faire le même trajet depuis 15 ans. Et même si on lui fournit un trajet optimisé en lui disant bah, « tu commences ici, puis tu passes par là, puis tu passes par là », soit il va le faire et il va perdre du temps parce que ce ne sera plus son chemin à lui, il va se tromper, il n'aura plus les mêmes habitudes et on, ça va être la catastrophe. Ça ne va pas marcher, on va dire « bon bah, votre système il est pourri ». Euh, soit il va euh, tout simplement éteindre euh, notre, notre navigateur et il va faire son, son schéma euh, habituel. Donc, euh, c'est important aussi euh, de prendre en compte l'opérateur, l'expert terrain, euh, de voir comment il travaille, quelles sont ses contraintes, euh, de voir euh, bah, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable, et d'ensuite euh, lui proposer des, des, un plan de, de collecte euh, pertinent qui puissent ou non valider, euh, et c'est comme ça que nous on travaille en tout cas, euh, et voilà, ça, ça marche ça techniquement Ça techniquement, comment vous le faites Comment vous intégrez justement euh, l'expertise, euh, en l'occurrence du, du, du Reaper ou du chauffeur de, de, de, de Ben, euh, dans euh, la manière dont, dont l'algo est en capacité de faire une recommandation de parcours euh, Comment vous l'intégrez ce qu'on fait, c'est que on, nous, euh, donc on travaille soit avec des entreprises, soit des collectivités. Je prends l'exemple des collectivités. Euh, ils font leurs tournées, euh, ils font les mêmes tournées depuis 20 ans. Euh, même si elles ne sont pas optimisées, ils, ils roulent pour rien, ils émettent du carburant pour rien et des, des émissions de CO2. Nous, on les rentre dans, dans notre plateforme. Donc, ils ont leur, leur tournée habituelle. Et euh, chaque jour, ils peuvent avoir des remontées d'aléas. Euh, donc, par exemple, on sait que quelqu'un a jeté. Euh, des déchets sauvages dans, la, dans, dans un quartier, dans la rue, il faut aller les collecter, et on a, on a une, un bac qui déborde, il faut aller le, il faut aller le, le collecter. Et là, c'est ses ton habituel avec ses aléas à côté. Si jamais il veut prendre en compte ses aléas euh, tout en respectant en fait, euh, son schéma de collecte, il a la possibilité de dire « je veux euh, prendre, sélectionner toutes ces contraintes-là et, euh, et les, les traiter ». Et donc là, nous, on propose d'insérer ces, euh, ces points-là dans, euh, dans la tournée actuelle pour ne pas finalement euh, bah, créer de l'incertitude et, euh, et, euh, et gêner les, les conducteurs. Et on a une deuxième possibilité, où là, on va dire, euh, généralement, le trajet le plus court, peu importe, euh, peu importe le, le trajet euh, euh, que j'ai à la fin, il faut que ce soit le plus optimisé, même s'il est différent euh, de, de mon trajet habituel. Donc on propose finalement une tournée classique avec euh, des points d'intention une tournée en insérant les points d'intention sur les tournées classiques, donc que, que l'opérateur fait tout le temps, et un troisième schéma où là on va partir sur une optimisation complète euh, où l'opérateur pourra, pourra le faire. D'accord, donc ça veut dire que l'algorithme n'est pas forcément celui qui fournit la solution en tant que tel, mais en tous les cas celui qui propose des options euh, sur la base de paramètres euh, qui, qui sont en partie décidables par euh, l'individu qui est aux commandes de, de, de, de sa machine, de sa bête. Exactement. exactement. Okay. Alors, peut-être euh, passer la parole à la Capucine, pour savoir comment toi, euh, tu gères justement cette dimension euh, de, de, de la donnée, du biais humain qu'elle qu représente, et puis justement la main euh, que les opérateurs peuvent avoir sur la manière dont, dont ils utilisent euh, l'algorithme. Alors, euh, ouais, nous, euh, on, a, on est dans un contexte un tout petit peu différent, puisque que... Euh, on n'est pas exactement sur euh, voilà sur de la prédiction, sur de l'intelligence artificielle à proprement parler, pour une raison toute simple qui est déjà entre guillemets un biais. Euh, C'est des données qui sont euh, très de très mauvaise qualité euh, dans le monde de la santé. Hein. C'est assez courant en fait. Donc nous on travaille déjà avec euh, voilà des, des ressources qui sont euh, qui sont pas euh, qui sont pas super. Euh, mais du coup, je vais aussi utiliser euh, l'exemple de Jules. Euh, nous, par exemple, si on analyse le, le temps d'attente euh, ou alors rien que l'affluence au niveau de l'année 2020, euh, forcément, euh, on va se dire, ah, tiens, il y a beaucoup moins de monde aux urgences, le temps d'attente a vachement baissé, euh, euh, c'est une très bonne nouvelle. Forcément, si on ne met pas ça en, en relation avec le Covid, euh, une... voilà, on, peut, on peut fortement se tromper. Donc pour nous, la, la solution, ça a vraiment été de, finalement, de multiplier euh, les sources de données euh, en fait, on est, on est absolument obligé de faire ça parce que c'est aussi assez spécifique à la santé. Euh, le, le, ce secteur-là est, est tellement complexe avec énormément d'acteurs. Le parcours de soins en lui-même euh, a énormément d'étapes. Hein. Quelqu'un qui vient aux urgences, il y a énormément d'étapes avant et après. Donc, en fait, euh, on ne peut jamais avoir une lecture euh, simple et, et simpliste en fait de la situation. Donc, dès qu'on a un jeu de données, euh, avoir des données de localisation, c'est jamais suffisant. Euh, on est obligé de, de mettre en relation avec d'autres sources et évidemment euh, d'avoir une expertise terrain euh, derrière, hein, une expertise médicale. Donc, parce que nous, c'est pareil, hein, euh, on va apporter une lecture de la situation qui est technique, qui est technologique, euh, avec nous, nos méthodes. Euh, mais derrière, nous, on n'a pas l'expertise terrain qui permet de dire euh, voilà les leviers que vous, deviez, que vous devez actionner pour réduire le temps d'attente, ça va être cela. Non. Nous, on va pouvoir identifier des points de saturation, mais derrière, c'est forcément euh, les urgentistes et les personnes qui travaillent aux urgences qui vont pouvoir apporter euh, euh, vraiment une expertise supplémentaire qui permet d'agir euh, correctement. Et pareil, les, ex les événements exceptionnels, ça, c'est quelque chose qu'on est aussi obligé de l'intégrer. Si on travaille simplement sur le jeu de données qu'on a aujourd'hui, qui est rétrospectif, euh, on va pas pouvoir euh, finalement euh, prédire un temps de passage qui est correct. On est obligé à nouveau de mettre ça en relation avec. Euh, la météo, voilà, s'il y a un match de foot ce soir, si on est le premier jour de l'an, voilà des, des choses comme ça. Et justement, euh, comment on a fait pour pallier un petit peu à, à ce problème-là aussi, c'est euh, en ajoutant une source de données supplémentaire, enfin plutôt une fréquence supplémentaire, euh, c'est une extraction qu'on reçoit chaque nuit et qui va nous permettre d'améliorer à chaque fois notre connaissance de la situation avec ce qui s'est passé la veille. D'accord, donc ça veut dire que dans votre cas, vous êtes sur un modèle prédictif qui se base sur, sur des données antérieures et qui est alimenté, pas en permanence, mais euh, de manière régulière, par de, de, la, de la donnée fraîche, euh, d'une certaine manière. Exactement. On a corrigé le, le modèle prédictif par du réel. C'est ça, Alors exactement. Ben, par du réel, exactement. médiatisé par la donnée, donc dans une forme d'expression particulière du réel. Okay. Voilà. Alors, Peut-être euh, Antoinette, Nicolas, vous donner la, la parole pour justement voilà, réagir par rapport à la, la manière dont se voilà, bricole des solutions euh, pour pouvoir justement faire en sorte euh, d'humaniser l'algorithme ou en tous les cas euh, de ne pas en faire une forme de, de, de super décisionnaire qui viendrait écraser euh, des savoirs locaux, euh, des savoirs territorialisés, euh, pour, pour le coup territorialisés euh, que ce soit sur, sur des, des territoires ou même dans, dans des savoirs de, de, de professionnels, bah, savoir comment euh, vous, vous sentez les choses et qu'est-ce que ça vous inspire mm -hmm. Bon alors je, je, je trouve ça vraiment euh, terriblement intéressant, en fait. Hein, très terriblement intéressant tout ce que vous, vous dites. Et, et ça fait tellement écho à, à des choses que moi, je, je perçois de façon beaucoup plus abstraite, hein, beaucoup plus déterritorialisée que, que ce que vous pouvez rapporter par votre pratique. Alors, ce, ce, que, ce, ce à quoi ça me fait penser, c'est justement cette question de la donnée. En fait, la donnée, elle est le problème de la donnée, c'est précisément son abstraction c'est son abstraction, c'est-à-dire que la, la donnée, elle est généralement, pour pouvoir être métabolisée par des systèmes euh, informatiques, elle est rendue amnésique généralement de ses conditions de production. Euh, c'est-à-dire que bien souvent, euh, on prend la donnée pour étant un peu l'équivalent de l'état de fait, l'équivalent d'un état de fait dont on oublie les causes. On oublie les causes de l'état de fait puisqu'on on, on embraye sur une logique plutôt inductive, c'est-à-dire on va détecter, détecter des corrélations, essayer de détecter des patterns qui vont pouvoir ensuite être éventuellement prédictifs en fonction de, euh, de la docilité du monde à se, à se couler finalement dans des prédictions, hein. ce qui est toujours très, très très, très, très aléatoire. Mais la donnée, en fait, elle n'est pas donnée, elle dépend d'abord de la disposition des capteurs. Hein. Il y a eu, je, je pense que c'était à Boston cette expérience qui était faite il y a quelques années de la détection euh, de, euh, de, de problèmes la, sur la voirie, sur base de la détection de, géo, enfin de la géolocalisation de smartphones je crois dans, dans les villes euh, le problème c'est que quand il y, a, il, y a, il y a plus de smartphones dans les, dans, dans, dans, dans les, dans les coins euh, UP que dans les coins euh, habités par des gens sans beaucoup d'argent ou bien les signaux Bluetooth ou les signaux GPS sont moins bons quand on a des appareils de moins bonne qualité et du coup effectivement le signal est très inégalement révélateur de la réalité matérielle, ça c'est une, une première chose. Ensuite, les données, eh bien, effectivement elles ne disent rien sur les causes, euh, finalement les données ne rendent compte finalement, que, de, une sorte, que des effets, hein. les données ne peuvent jamais rendre compte que des effets. Or quand on veut gouverner une situation, euh, il faut, alors il y a deux, deux manières de gouverner. Soit on s'oriente vraiment vers de la préemption, c'est-à-dire que on, finalement on, on évite de s'interroger sur les causes et on ne s'intéresse qu'aux effets. Mais alors c'est pas vraiment ça. Ça ne consiste, ça ne permet pas de faire, par exemple, de la prévention, c'est-à-dire de, de corriger les raisons euh, des effets qu'on essaye d'éviter. Donc, vous voyez, c'est là qu'on bascule, on risque de basculer, non pas dans de la gouvernance, ni même dans de la gouvernementalité, mais dans des systèmes quasiment d'ingouvernance. C'est-à-dire qu'on ne gouverne plus le réel, on gouverne les algorithmes qui sont censés gouverner le réel. Mais il y a un gap énorme, et c'est ça le piège de l'abstraction, si vous voulez. Le piège de l'abstraction numérique, c'est celui-là. C'est que, et effectivement, on voit aujourd'hui toute la focalisation, y compris dans la littérature académique, autour de, du problème de la gouvernance des algorithmes. Euh, on va faire en sorte finalement que les algorithmes soient euh, fat, alors ça veut pas dire gros, hein, ça veut dire fair, accountable and transparent. Euh, mais mais c'est comme si finalement la justice pouvait être une propriété d'une boîte noire algorithmique, comme si la justice pouvait être concentrée, condensée uniquement dans ce sous-système technique qui aura à intervenir dans un système beaucoup plus large, fait d'acteurs humains, fait de toute la complexité matérielle, etc. Et donc on réduit, si vous voulez, la localisation ou la cible de nos interventions en matière de justice à un sous-système technique. Donc, on s'intéresse à rendre l'outil juste, si vous voulez, ou le plus proche possible de la réalité, etc. Mais alors, on se désintéresse de la matérialité. Et donc, cette focalisation sur les, et cette, cette fascination bien justifiée, parce que je suis moi-même fascinée par ces outils qui sont magnifiques, hein, cette fascination justifiée sur un plan intellectuel, en fait, nous détourne de la matérialité des enjeux, bien souvent. Et c'est ça, ça, c'est un, un, un premier problème. Ça nous détourne des causes, ça nous détourne de la Matérialité des enjeux, ça nous détourne aussi de, euh, du caractère très différentiel des effets qui peuvent être produits. Alors, dans le, le cas des deux, des deux applications qui nous ont été présentées ici, ce n'est pas manifeste, mais euh, lorsqu'on pense, par exemple, il y a eu un, un, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les, les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, Philippe Alston, le précédent, a rendu un rapport très intéressant sur l'algorithmic welfare state, c'est-à-dire l'algorithmisation de la gestion de l'État-providence et donc l'automatisation de la décision relative aux demandes d'aide sociale. Ça a produit des effets absolument dévastateurs, équivalent à la mort sociale de toute une série de personnes. Pourquoi Parce qu'en fait, ces personnes cibles, là, cette, cette algorithmisation, elle a consisté en quoi Non pas vraiment, si vous voulez, parce que c'est très difficile de modéliser la justice. La justice, c'est quelque chose qui relève de l'idéal de, ou d'un principe de perfectibilité de l'état de fait. Donc, la justice elle est toujours dans un avenir un peu inatteignable. C'est un horizon régulateur, si vous voulez. Du coup, c'est pas modélisable, c'est pas calculable au départ de l'échu, c'est-à-dire des traces du passé. C'est quelque chose qui demande une, une, une imagination, une imagination sociale, une imagination juridique, etc. Or, or par contre, ce qui est très facilement modélisable, ce sont, par exemple, des objectifs liés à l'austérité, au rationnement. Le rationnement, c'est quelque chose qu'on peut très facilement modéliser parce que c'est calculable. C'est-à-dire, si on essaye de mettre, on inscrit dans la fonction objective d'algorithme, le fait que ce que l'algorithme doit maximiser doit doit minimiser, par exemple, c'est le nombre de personnes qui vont être admises euh, comme bénéficiaires de l'aide sociale ou réduire les coûts. Ça, c'est quelque chose qui est très quantifiable. À partir du moment où c'est très quantifiable, c'est facile à mettre sous sous, sous forme de formules et de règles, et donc c'est facile à modéliser. Donc, vous voyez, sous prétexte finalement de rationaliser, de rendre plus transparent, d'accélérer aussi la gestion des demandes. Eh bien, on aboutit à quelque chose qui est, euh, qui est, qui est, qui est d'autant plus difficile que les personnes qui, étaient demandes, qui sont demandeuses de cette aide sociale sont précisément des gens qui sont déjà précarisés et qui auront, qui auront dès lors beaucoup moins de ressources euh, sociales, matérielles, ça, pour s'opposer et pour rentrer en négociation avec une décision qui n'est, qui n'est, en fait, les uns, ça rejoint la question de qu'est-ce que c'est que gouverner Alors, Gouverner, c'est d'abord gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas nécessairement optimiser dans un temps court, sous une forme de résilience, just in time, optimiser, optimiser la manière de, de réguler des crises qui se succèdent, ça n'a ça rien à voir avec gouverner. Gouverner, disait-on, c'est prévoir. Aujourd'hui, on a des moyens incroyables de prévoir. Et on voit, la crise sanitaire nous a montré précisément que, eh bien, on parlait beaucoup avant de parler du, avant que ce soit le coronavirus qui fasse les gros titres des journaux. Qu'est-ce qui faisait les gros titres? C'était l'intelligence artificielle qui allait nous permettre de tout prévoir, d'éviter les risques, de nous immuniser contre, hein, ben contre presque contre la mort elle-même. Et puis voilà que dans l'angle mort du numérique surgit ce petit monstre qui dévore le monde dans l'angle mort du numérique. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même, qui devrait quand même nous interpeller. Nous interpeller sur le fait que gouverner, c'est prévoir, c'est pas nécessairement suivre au jour le jour les courbes. Si voulez, on a l'impression aujourd'hui que les décideurs sont pris entre deux courbes. Ils sont à la fois, euh, ils, ils doivent réagir aux courbes de, de, de, de l'épidémie, hein, et qu'il faut faire baisser, et de l'autre côté, ils sont pris dans une sorte de, de sismographie des réseaux sociaux, faire en sorte que les réseaux sociaux ne s'agitent pas trop contre la décision. Et vous voyez, finalement, on se rend compte qu'il y a une transformation de l'action de gouverner, qui devient une sorte de manière de réagir sur le mode du réflexe aux signaux numériques qui viennent de la toile, qui viennent de l'épidémie, qui viennent, qui viennent de, Et plutôt que de d'avoir une approche stratégique, c'est-à-dire de faire encore du projet. Et là, on tombe dans une forme d'ingouvernance, si vous voulez. Mais c'est un grand risque. C'est pas pour autant dire que, que, que l'intelligence artificielle, que ces dispositifs de machine learning, etc., ne sont pas utiles. Hein. Ils sont éminemment utiles à condition qu'ils soient utilisés non pas pour nous dispenser de nous gouverner nous-mêmes, mais pour nous rendre plus intelligents dans la détection d'événements qui échappent à notre perception parce qu'ils ne sont détectables que sur des très grands nombres, par exemple, ou parce qu'ils exigent une très haute définition numérique. Nous, nous ne voyons pas le monde en haute définition. Nous, nous voyons le monde à une échelle qui est, échelle qui est perceptible pour nous, c'est-à-dire à, à l'échelle des objets. Pour un algorithme, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet, il n'y a que des réseaux de, de données qui prolifèrent en temps réel. Et, et dès lors, si vous voulez, les algorithmes peuvent per percevoir euh, des, comme un peu des clignotements, comme ça, des formes, des patterns qui surgissent et qui à nous nous échappent. Donc, il ne faut pas être tout la même chose que nous. Le problème, c'est si on s'en sert pour faire ce que nous avons à faire. Gouverner, c'est quelque chose de tragique, c'est-à-dire c'est prendre des décisions sur fond d'indécidabilité et assumer, et assumer euh, le fait que les décisions parfois ça rate et l'assumer personnellement. C'est ça, gouverner, si vous voulez. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'il bon, y a cette tendance à vouloir euh, ne plus gouverner, à dégouverner et à s'en remettre plutôt à l'exigence de transparence. « Ah, mais j'étais transparent. » Ou alors, « J'ai suivi les résultats d'un calcul et ça me dispense d'avoir à me justifier. justifier » Se Justifier, c'est quoi C'est donner le sens, la raison, pour laquelle dans une situation singulière, et non pas, non pas en question de, en raison de, de régularité repérable ou de particularité calculable, mais en raison de la singularité incalculable et bien souvent irreprésentable en fait, de la situation, on prend une décision, une décision qui engage. C'est un petit peu ça, l'ingouvernance, ce que j'ai appelé dans mes travaux, la gouvernementalité algorithmique, mais j'en je suis, suis au point de revenir sur ce terme de gouvernementalité, parce que je ne suis pas sûre si, que ce ne soit pas un autre mécanisme qui est en train de se mettre en, en place. Alors, pas, ce ne sont pas les algorithmes qui sont en cause, les algorithmes sont des outils assez euh, incroyables, merveilleux, euh, C'est plutôt notre paresse, la paresse de la pensée et, euh, et, et peut-être aussi la peur d'encore assumer euh, la décision. Oh, Excusez-moi, j'étais beaucoup trop large par rapport à la question. <rire> mais, mais, mais non, mais pas du tout. Alors justement, pourquoi euh, revenir justement sur, sur, les cas, sur les cas pratiques et puis après, Nicolas, on ne manquera pas de te, de te donner la, la, la parole. Justement, comment, euh, Jules par exemple, tu, tu tentes de, de rentrer pas simplement les effets mais aussi les causes dans la manière dont, dont l'algorithme est en capacité de, de, de, de tu disais, là, ben voilà, pendant le confinement, on voit qu'il y a eu beaucoup plus, beaucoup plus de, de déchets et donc tu, tu reconstitues la, la cause en disant les gens ont été le plus souvent chez eux. Mais comment est-ce que l'outil technique euh, s'adapte à ça. Et puis, de, de la même manière, comment dans la modélisation, si, si on reprend les termes d'entraînement, dans la modélisation de, de, de la justice, euh, tu traites un mot isolé qui, euh, pour le coup, euh, vient euh, désoptimiser, si je peux dire, le, le, le, le trajet euh, d'une benne qui doit ramasser, euh, ramasser des oreilles. Comment est-ce que voilà, tu, tu traites euh, ce, ce sujet-là qui est singulier, qui est à part, qui est différent, euh, mais et qui peut justement euh, brouiller euh, l'optimisation qui est aussi recherchée euh, par, par l'algorithme euh, bah nous, globalement, on, on essaie de faire des algorithmes assez pragmatiques, assez simples, euh, parce qu'on peut très vite créer en fait, un, un monstre qui, euh, qui va chercher des données automatiquement, et au final, après, on ne sait plus trop comment ça fonctionne. Euh, je rebondis un peu sur ce qui était dit avant. Un algorithme, c'est euh, quelque chose de, de très précis. En fait. On, on fait des choix en fait, quand on crée un algorithme, on fait des choix, quand, euh, déjà, d'une part, des données qu'on choisit, est-ce qu'on identifie ce qu'on appelle les variables explicatives C'est-à-dire, je sais pas, dans les déchets, on peut dire euh, ça peut être le temps, ça peut être la météo. Ensuite, euh, il y a le modèle mathématique derrière. Euh, quel modèle mathématique on choisit euh, Il y a des modèles, des modèles plus efficaces que d'autres en fonction du problème, du nombre de points. Euh, et après, ensuite, il y a aussi euh, bah, comment, on, comment on affiche les résultats. Parce que euh, quand, on affiche, quand on fait tourner un algorithme, il peut y avoir différentes manières de visualiser les résultats à travers des indicateurs euh, ou à travers une visualisation plus, plus visuelle, graphique, qui est, euh, qui est plus efficace. Au niveau, euh, au niveau des causes, comment éviter les biais sur les, les algorithmes euh, Nous, ce qu'on fait très concrètement, c'est euh, donner, donner le, plus la main à, à l'ingénieur ou au data scientist euh, pour qu'il sache en fait, euh, quelles données il met en entrée de, de, son, euh, de son algorithme. Et, euh, et du coup, pour savoir si, si jamais on tombe, par exemple, dans une période Covid et on sait que dans notre algorithme, nous, on a pris en compte les mois de l'année et, euh, et la bah ben, on, on, sait, on sait instantanément que notre algorithme ne sera pas de, du tout euh, euh, juste pour cette période-là. Moi, j'aurais bien aimé euh, peut-être vous entendre rebondir sur la partie euh, euh, gouvernance ou ingouvernance des algorithmes. Comment euh... Comment est-ce que vous traitez ça, c'est-à-dire le fait que euh, qu en fait les algorithmes optimisent, euh, le, optimisent les, les données qu'on lui donne et qu'ils soient vraiment dans une logique plutôt d'adaptation, de, de réaction et de court terme Et du coup, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on fait pour gouverner euh, Qui doit gouverner Est-ce que, euh, est que du coup, vous, dans la façon dont vous travaillez avec les, les collectivités ou les entreprises, comment est-ce que vous… Comment est-ce qu'on fait pour que pour qu'il y ait toujours des, des formes de gouvernement et pas, et pas qu'on laisse toute la place à l'ingouvernance des algorithmes? Et, et une dernière question que je pourrais ajouter c'est en même temps, comment est-ce que vous. Parce qu'il y a quand même aussi des normes euh, incorporées dans les algorithmes, par exemple, euh, le cas de, du trajet de collecte bennes on pourrait le rapprocher du cas de Waze, où en fait, Waze, puisqu'il minimise le temps de, de déplacement d'un point A à un point B, il peut créer bien d'autres problèmes à l'échelle d'une ville. Donc, le fait que des quartiers résidentiels qui ne sont pas du tout censés accueillir de la circulation se retrouvent bondés un, un dimanche soir à 19h. Et ça, c'est une problématique de, de gestion de l'espace public qui se pose pour les, pour les responsables locaux. Et donc, du coup, euh, donc on dit en même temps qu'ils ne gouvernent pas, et en même temps, ils incorporent quand même des règles qui ont de grandes réper répercussions dans, dans les politiques publiques. Et du coup, ça aussi, comment vous le gérez Qui est-ce que vous, vous associez pour définir ces règles qui sont des règles avec un fort pouvoir, euh, une forte influence sur le, sur le réel, du coup Nous, dans notre cas, on est très pragmatique. On est, on est une startup, donc euh, est, on ne on va, va, euh, va pas réfléchir à, euh, à, la, aux externe, à toutes les externalités négatives de, de, de, de, de nos algorithmes, mais on fait attention quand même à toujours laisser la main euh, aux opérateurs. Euh, pour Parce que on, nous, ce qu'on fait, c'est quand même important, c'est qu'on donne le trajet à un, à un camion poubelle, 26 tonnes la plupart du temps, euh, qui va se déplacer ensuite dans la ville. Euh, un camion 26 tonnes, ça ne peut pas passer non plus dans n'importe quelle rue, il y a des contraintes de gabarit, il faut faire attention, c'est assez dangereux. Euh, c'est pour ça que euh, nous, on, on fait, on, on, quand, on gé, quand on génère un trajet avec euh, l'algorithme, le gestionnaire de collecte ensuite a un aperçu direct du trajet euh, qui a été calculé et lui ensuite peut le valider ou non. Donc, euh, d'un point de vue gouvernance, il a toujours euh, la main euh, là-dessus et euh, on n'a jamais dans notre développement euh, voulu euh, euh, mettre en place une sorte de boîte noire où euh, l'opérateur appuie sur un bouton et ça envoie le trajet directement dans le camion sans qu'il y ait une validation euh, du gestionnaire, dans notre cas. Et... Dernière question, et après, peut-être Capucine pourra pourra compléter avec des éléments propres à son cas, mais est-ce que c'est aussi des discussions que vous avez, euh, donc certes, comme vous le dites, avec les opérateurs, mais aussi avec les, euh, les responsables de la collectivité ou de l'entreprise, euh, ceux qui ont plus la responsabilité, on va dire, de, de décider de gouverner et qui ne sont pas dans l'opérationnel, euh, qui ont plus de, de hauteur de vue, si je, si je puis dire, enfin qui décident de comment… Euh, comment la, la ville fonctionne et, de, et qui ont une vue large sur ces, les problématiques qui se posent dans la ville, dans la gestion de la ville. Du coup, la question c'est est quoi? Est-ce que vous discutez de la façon dont l'algorithme est construit euh, avec les responsables de la ville, les responsables, je ne sais pas, euh, responsable euh, urbanisme, je ne connais pas forcément les postes, mais un responsable, euh... que ce soit côté élu ou administration, mais un responsable. Quoi. Non, ça va plus être des discussions avec euh, le service technique euh, pour savoir, euh, on, a des, on, a des, on peut avoir des, des aléas. Donc, euh, pour vous faire une petite liste, c'est des dépôts sauvages, des débordements, des bacs pollués, euh, des, des, euh, des, des camions parfois qui vont euh, endommager la voirie ou une voiture. Et euh, tous ces, toutes ces aléas-là vont être remontés, euh, vont alimenter en données euh, notre, notre, notre algorithme. Et euh, nous, on va demander en fait, aux services techniques euh, quels sont les ALA que vous voulez traiter euh, à partir du moment où ils, a, où ils apparaissent. Est-ce que vous voulez les traiter euh, directement ou est-ce que euh, vous voulez euh, d'abord euh, les visualiser et ensuite vous les traiter euh, à la main en les sélectionnant Donc euh, nous, la plupart du temps, les, euh, les, euh, les DGS nous disent « Bon, bah, moi, à partir du moment où il y a un dépôt sauvage, euh, je veux le traiter instantanément parce que euh, bah, ça impacte la vie euh, des usagers, des citoyens et euh, nous, on veut améliorer euh, euh, perpétuellement en fait, euh, la qualité du service, euh, du service public. Donc Très généralement, ça se passe comme ça. Et ensuite, euh, d'un point de vue plus euh, collectivité élue, euh, là, on fournit euh, une analyse des données qui ont été remontées pour en fait, cartographier le territoire avec… Euh, euh, où, où, quels sont les quartiers en fait, où on, on, a, on a du mauvais tri Quels sont les quartiers où on produit beaucoup Quels sont les quartiers où il peut avoir du dépôt sauvage, pour ensuite avoir un plan de prévention adapté et envoyer ce qu'on appelle les ambassadeurs du tri, donc dans la plupart des collectivités, c'est comme ça qu'on les appelle, pour aller faire de la sensibilisation très efficace et pragmatique. Merci. Alors justement, Capucine, comment, tu, comment toi, euh, tu, tu gères euh, ce, cet aspect-là et notamment l'impact voilà, que peut avoir ton, ton algorithme euh, bien au-delà euh, de, de la simple réponse qu'il fournit, c'est-à-dire en l'occurrence le, le temps d'attente Quel, Par exemple, l'impact sur les conditions de travail euh, des, des personnels soignants, l'impact sur, sur, sur des tas d'autres dimensions euh, qui ne sont pas forcément prises par l'algorithme mais qui font que celui-ci euh, a, a des, cons des conséquences. Comment tu gères ça Alors. Euh... Pareil, hein, je vais reprendre des éléments que Jules a déjà dit, hein, mais euh, euh, nous, en fait, en, en aucun cas, on va se permettre de dicter quoi que ce soit. Euh, déjà, pour commencer, nous, aujourd'hui, euh, le meilleur résultat, entre guillemets, hein, qu'on sort de nos algorithmes, ça va vraiment être de l'information au patient. Donc, vu que c'est à titre informatif, euh, ce n'est pas une incitation à l'action. Normalement, ça n'a pas d'impact qui, euh, qui peut être dangereux. Par contre, euh, là où, où on se rapproche un peu plus, c'est plutôt quand on va collaborer directement avec les praticiens. Euh, pareil, en fait, nous, on n'arrive pas en leur disant, euh, ben, on sort de chez nous, on se dit que c'était pas mal de vous donner une analyse sur l'activité de votre service d'urgence, et voilà ce que vous devez faire. Euh, C'est-à-dire que nous, on a co-créé depuis le début avec eux, et en fait, c'est eux qui nous donnent euh, qui nous donnent leurs besoins. Donc, c'est eux qui vont nous donner leur hypothèse, qui vont nous dire, bon ben, on doit mouiller, je pense que, que voilà, c'est à tel ou tel endroit de la prise en charge qu'il y a un problème. Nous, on va aller regarder derrière. Et après, c'est quand même eux qui vont prendre la décision à la fin de ce qu'il faut faire évoluer, justement, dans le service. Donc, en fait, c'est eux qui gouvernent du début à la fin. Et nous, on est plutôt au milieu, en train de leur apporter un éclairage qu'ils ont juste pas le temps d'avoir s'ils le faisaient par eux-mêmes. Je trouve ça très intéressant et peut-être de demander son, son éclairage à Nicolas sur le sujet parce que on voit en effet qu'il y a euh, sans doute un, un écart euh, entre d'une part une approche euh, que, que vous euh, vous, dé, vous défendez comme très pragmatique au sens où l'algorithme ne se permet pas euh, d'aller plus loin que, ce que de ce qu'on lui demande d'une part euh, et, et de, de pouvoir traiter des cas extrêmement concrets et euh, de, de l'autre côté une approche plus large qui est de dire oui mais Néanmoins, ces systèmes techniques-là ont des effets qui vont au-delà de la simple réponse de, de, de l'algorithme et qui suppose en effet la, la question, c'était la, la question soulevée par cela par notamment, de comment est-ce que les pouvoirs publics sont en capacité aussi de comprendre euh, l'impact de, de ces systèmes, la question de, de le, le surcroît de, de trafic que ça peut que ça peut générer, donc qui est une question d'espace public et est intéressant la question de comment est-ce que ça va bouger les plannings des soignants. Euh, le, si, si, si, votre, si votre algo est vraiment pertinent, est intéressant. Comment, vu depuis la puissance publique, euh, que tu personnifies euh, parmi nous Nicolas aujourd'hui, euh, tu, tu, tu approches les choses ah, Je pense qu'il y, qu y, euh, y a deux choses à avoir en tête. Euh, premièrement, et pas la, sur les deux, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est les questions qu'on doit se poser collectivement et, et en fait, c'est l'aventure de notre génération. La première, c'est quand, quand il y a la création euh, d'algorithmes, euh, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir les, les bonnes instances de dialogue, les bons espaces pour euh, construire de manière, on va dire, démocratique et informer euh, ces infrastructures Parce que finalement, c'est des algorithmes, mais c'est des infrastructures. Et euh, on a mis, euh, sans doute, euh, dans l'histoire, euh, un siècle à construire euh, le droit euh, euh, des délégations de services publics, euh, le, euh, euh, le droit de préemption, le droit de l'enquête publique lorsqu'on crée euh, une grande infrastructure territoriale, à un stade, faire passer le chemin de fer, etc. Et sans doute que euh, ce droit-là et ces modes de gouvernance-là doivent euh, être inventés, euh, inventés aujourd'hui. Et donc là, c'est... Euh, c'est euh, toutes les réflexions qui se passent à l'université, euh, c'est ce que euh, vous mettez en place, euh, ce que vous expérimentez sur le terrain, et il faudra bien qu'un jour ça se consolide dans une forme de corpus euh, de bonnes pratiques, voire, de, euh, voire des institutions euh, qui, euh, qui existent. Et, et là, euh, alors c'est peut-être, pardon, c'est pas très sexy et... Euh, et euh, ce pas très peut-être politiquement correct, mais par exemple, les institutions de la société salariale ont mis euh, un demi-siècle à se créer. Euh, le fait de pouvoir avoir un contrat de travail, de discuter des conditions du travail au sein de syndicats, le droit, avoir, le droit de faire la grève, tout ça, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et je pense qu'on est, le, le est vraiment dans le même type de, de dynamique historique. La deuxième chose, euh, euh, c'est que tant qu'on reste dans l'aide à, la dé à décision, tout va bien où on croit que tout va bien, et c'est euh, un peu euh, ce que ce que je comprends de vos applications, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas de décision à la place de l'être humain. Et peut-être qu'après tout, on n'est pas sur des décisions telles que qu'il y a un, un énorme risque. Mais prenons euh, un exemple d'une application de justice, de justice au sens de l'ordre judiciaire, où euh, on calcule la probabilité d'une récidive. Et où ce, le résultat euh, de probabilité de récidive est pris en compte par le juge pour savoir s'il accorde une remise de peine ou, euh, ou éventuellement même s'il si, euh, prononce une sanction euh, supérieure. Euh, alors, on pourrait dire, euh, bah, by design, en fait, euh, tout ça est très clean parce qu'après tout, euh, c'est de l'aide de la décision. Il y a toujours un être humain qui décide. Mais comment est-ce qu'on euh, est qu on, on, on garantit le fait que même dans un système comme ça, c'est bien l'être humain qui décide à la fin, parce qu'on peut très bien imaginer que euh, l'être humain lui fasse l'objet de pression euh, sociologique et qu'il ait euh, peur de ses propres euh, peur de ses propres décisions et qui il, il préfère euh, s'en remettre à la machine, qu'il ait peur qu'on lui reproche une erreur demain, et, et donc on a un mécanisme d'aide à la décision, mais dans les faits eh c'est le mécanisme de la décision qui prend la décision parce qu'on suit toujours le résultat qu'apporte qu la machine. Pourtant, si c'est une probabilité, c'est une probabilité de récidive, c'est bien qu'il y ait une probabilité que ce risque ne se matérialise pas et que donc, il y a une possibilité d'erreur qui reste du, du livre arbitre. Et donc, comment est-ce qu'on met en place euh, bien les process et les institutions qui permettent que, euh, quelque part, l'aide à la décision ne sorte pas de son livre Ça aussi, je pense que c'est des... C'est vraiment des questions, euh, c'est plus que des questions philosophiques, hein, c'est des questions presque de, de sciences politiques qu'il euh, qu faut se poser et qui nous appellent tous sur quelque chose vraiment de très, très concret euh, et pour lequel on n'a sans doute pas, euh, pas aujourd'hui une réponse, euh, une réponse unique. Ce que, Voilà, Ce serait mes deux manières d'aborder de, les choses. Euh, en amont, comment est-ce qu'on construit et en aval euh, comment est-ce qu'on s'assure que le système fasse bien ce qu'on qu lui demande de faire, y compris dans ce, sa complémentarité entre l'être humain et, et la machine J'avais juste envie de revenir juste sur la dernière intervention. Je, je, pardon, hein. <rire> mais, mais c'est pas démocratique du tout. Ouais. donc euh, je, je, je me retiens, mais j'avais des. Non, mais allez-y brièvement. Vraiment oui. brièvement. J'ai préparé les questions. C'est l'abus de, la de pouvoir euh, caractériser euh, ce que ne ferait jamais un algorithme, <rire> <Et> euh... <rire> Allez-y, allez-y. Juste sur cette question, enfin, désolé parce que ce sont des questions qui véritablement me passionnent, et je trouve qu'on touche la, vraiment au cœur du sujet, cette question de la constitution démocratique des algorithmes ou de l'intervention ou, ou du public, éventuellement. Dans la, dans, la... C'est une question fondamentale, mais qui demanderait un moment constitutionnel, en fait, pour le numérique. On se rend compte aujourd'hui qu'interviennent de plus en plus une, des, des intermédiations algorithmiques, avec des algorithmes qui sont produits par des entreprises privées, start-up ou autres, qui euh, qui n'entrent pas en fait, qui n'ont pas été conçus dans nos contrats sociaux, euh, en, tels qu'on les conçoit en, en sciences politiques, euh, la Constitution, euh, les constitutions de nos États n'avaient pas prévu. En fait, euh, n'avait pas prévu euh, ce genre de euh, d'intermédiation. Ce soit un nouvel acteur. Donc, je pense qu'on est on est aujourd'hui à un moment constitutionnel où que le moment constitutionnel devrait arriver. Et qu'est-ce que c'est qu'une constitution Une constitution, c'est aussi un instrument par lequel les pouvoirs présents s'autolimitent en vue aussi de préserver euh, un peuple qui n'est jamais totalement représenté dans le présent. C'est-à-dire qui prenne en compte aussi l'avenir. Euh, le peuple manque, dit-on. Hein? Donc, c'est prendre en compte les générations futures, y compris donc en termes de euh, de préservation euh, d'un environnement euh, ou d'une forme d'écologie environnementale, sociale et psychique soutenable pour nous et pour les générations futures. Donc, je pense qu'on a pas, là il y a vraiment un enjeu de, de self restraint, hein, de, de constitution euh, pour les entreprises du numérique. De, sur sur le deuxième euh, sur le deuxième aspect, l'aspect de la, de, de la justice, la force normative en fait, que prennent de facto les intermédiations algorithmiques, y compris lorsqu'elles se présentent uniquement comme de la recommandation, effectivement ça se vérifie dans la pratique. C'est bien suivant le contexte, euh, le, le contexte euh, managérial dans lequel agissent les agents humains euh, que, euh, que, que, que, que gagnent ou perdent en force normative ces, ces dispositifs. Donc euh, alors, Quelque chose quand même qui est très spécifique à, à, à, la, à la justice, peut-être, il me semble qu'on dit toujours il faut garder l'humain dans la boucle. Moi, je pense que dans le contexte de la justice, c'est exactement l'inverse. Il faudrait garder l'algorithme dans la boucle et non pas l'humain dans la boucle. C'est-à-dire que c'est au juge humain à prendre la décision et que l'algorithme peut par contre, à condition de le faire intervenir au bon moment, c'est-à-dire peut-être pas avant la prise de décision, mais éventuellement après, et de rendre finalement et donner peut-être au justiciable lui-même accès à à la production algorithmique, c'est-à-dire à la détection de patterns dans la jurisprudence antérieure, pour que le justiciable, lui, puisse avoir un miroir, un miroir finalement de la jurisprudence euh, qui concerne son cas. C'est des choses qui peuvent être envisageables. Euh, je pense dans... dans voilà, dans l'idée d'une sorte d'égalité des armes, hein, donc dans le respect d'égalité de des armes de la, et, et, et du bon fonctionnement de la justice, euh, voilà, je, je crois vraiment que les algorithmes peuvent offrir aussi et également aux juges, hein, peuvent donner aux juges un miroir du fonctionnement général de la justice. Comment fonctionne en général Avec le risque quand même d'une sorte d'homogénéisation. Euh, C'est pour ça que l'algorithme doit intervenir après la décision et non avant. Euh, sinon s'il s'agit par exemple de fixation d'un le niveau de dommages et intérêts à payer, etc., il y a une tendance, déjà actuellement, des juges à se conformer, à essayer de rechercher ce que, ce que les collègues ont fait dans des cas similaires et finalement de s'accorder. Cette sorte de conformisme, ce n'est pas quelque chose de propre à la machine, hein, c'est quelque chose d'essentiellement propre aux êtres humains, mais que la machine pourrait, euh, pourrait euh, renforcer. Donc Il y a une question vraiment de temporalité. À quel moment tentons aux juges et aux justiciables le miroir de la jurisprudence C'est vraiment ça la question. Qui est une question évidente et essentielle, en fait, et assez peu traitée. Et en effet, on fonctionne toujours sur des schémas très industriels dans l'articulation du rapport entre l'homme et la machine, qui est souvent un rapport de, de soit d'optimisation, soit de, de remplacement. Alors que pour le coup, la question est celle d'une augmentation, au sens de, de Douglas Engelbart, au d'une augmentation de la capacité décisionnelle de d'intellection. De, de, de, de, de la décision qui risque, alors même que, justement, euh, beaucoup de nos systèmes techniques sont utilisés pour opacifier. Euh, le, le, les choix, l'exemple ultime est celui de Parcoursup, où on ne comprend absolument pas pourquoi est-ce qu'on est affecté à telle université ou à, ou à telle autre. C'est peut-être très juste d'un point de vue algorithmique et très pertinent dans la location des ressources, mais pour le coup, le, la racine du choix est entièrement absorbée par, par, par l'outil. Et ce, ce, ce qui est pointé là, dans cette capacité à, à donner les, les patterns, à permettre de, de les comprendre, est sans doute vraiment important. Et je, je, je rejoins complètement cette approche du, de, du moment constitutionnel. En tous les cas, la synthèse entre l'humain et la machine, permise par les nouvelles technologies euh, suppose euh, une autre articulation et qui aujourd'hui n'est pas posée théoriquement. Moi, moi j'ai une question, du coup, euh, tout figue de Wisher. J'ai une question plutôt… Euh, donc, merci à, à toutes et à tous euh, d'avoir pris la parole. Euh, finalement, euh, quand on évoque tout ce qu'on évoque, euh, les limites, les biais, les problématiques, euh, c'est une question que j'ai posée plus haut, donc du coup, je leur pose les, les problèmes d'incomplétation. Enfin, des données qui sont incomplètes, fausses. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pousse les entrepreneurs aujourd'hui à se lancer euh, dans des, dans des initiatives, dans des actions, dans des entreprises euh, qui s'appuient sur l'IA, sur les données, sur les algorithmes euh, Parce que finalement, euh, la discussion qu'on a là, même si elle montre un certain potentiel, elle montre aussi toutes les limites qui existent, euh, toutes les embûches. Donc voilà, c'est ma question, c'est euh, est-ce que c'est une sorte de schizophrénie euh, ou est-ce qu'il y a des crois croyances que j'ai qualifiées de quasi-religieuses C'est une, une question plutôt euh, d'ordre personnel que j'aimerais poser aux deux entrepreneurs. Moi, je veux bien donner un premier élément de réponse, c'est un sujet qui me plaît bien. Euh, <coughs> je, tout le monde m'entend bien Oui, parfait. Ouais. Euh, effectivement, je, je vois quelqu'un dans le chat qui répond euh, pour lever des fonds et c'est vrai que je pense que le machine learning aujourd'hui a a pris une place un peu compliquée dans l'écosystème des start-up. Euh, enfin, déjà, une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, et je pense que moi aussi j'ai pu la faire à un moment, euh, c'est de se dire, euh, tiens, euh, l'IA, c'est une technologie hyper intéressante, je vais partir de là et puis je vais trouver un cas d'usage. Euh, je déconseille très fortement aux entrepreneurs de, de faire comme ça et plutôt de, de faire l'inverse. Hein. La technologie est toujours, euh, toujours une solution et ne doit jamais être euh, le premier but. Maintenant, euh, et là je, je rejoins aussi ce que disait Antoinette au début, euh, finalement, euh, via le machine learning, enfin, c'est des calculs. Euh, donc nous, par exemple, on a eu voilà, une problématique, on voit bien que seul l'humain euh, ne pouvait la résoudre, au bout d'un moment, il fallait quand même mettre des moyens technologiques euh, pour aller euh, démêler le, le vrai du faux, euh, quels sont les facteurs d'un temps d'attente excessif. Euh, et il se trouve que, que voilà, on a commencé avec des estimations simples, et puis, les clients nous disent qu'au bout d'un moment, ça ne suffit plus et qu'il faut aller plus loin, il faut aller vers du machine learning. Mais je voilà, je conseille vraiment de, de partir dans ce sens-là, toujours partir du cas d'usage pour aller vers la technologie et jamais l'inverse. Mais c'est clair et net que dans l'écosystème, euh, il y a une grosse tendance et une grosse mode. Et, euh, et voilà, il vaut mieux à toujours sortir le buzzword IA, euh, même si des fois, euh, c'est pas nécessaire. Donc, euh, je partage en tout cas euh, cet avis. De mon point de vue, pourquoi c'est largement utilisé d'un point de vue des startups euh, Déjà, dans, dans un premier temps, je trouve que euh, le ratio entre l'effort et la valeur ajoutée d'un algorithme, s'il est bien fait, euh, il est énorme. Donc, euh, en plus, aujourd'hui, enfin, moi je parle de ce que je connais sur le secteur des, des déchets. Euh, c'est un secteur qui est très, très manuel encore. Où on utilise beaucoup de papier. Euh, et euh, en fait, on peut, si, si on amène d'une bonne façon euh, la technologie, on peut, amener, euh, on peut avoir de impact, euh, un, un impact énorme d'un point de vue temps, d'un point de vue euh, environnemental, euh, les émissions de CO2, les, les particules fines et, et l'usure et, euh, en fait, euh, de, des camions euh, de la chaussée. Euh, donc ça, c'est super intéressant, et c'est aussi... Euh, la valeur ajoutée de, de, de l'intelligence artificielle, c'est aussi euh, que ça amène pas mal d'informations euh, dans, dans le futur. Et ça, euh, c'est quand même euh, assez efficace de, de savoir un peu, d'avoir un ordre de grandeur. Par exemple, euh, quelles, sont, quelles vont être euh, la production de, de déchets euh, sur le mois d'après, sur euh, l'année d'après. Euh, et ça, ça donne euh, pas mal d'outils d'aide à la décision pour, pour le gestion de collecte. Euh, donc voilà, je dirais à la fois peu de moyens et quand on est entrepreneur, peu de moyens, il y a très peu. Enfin, quand on démarre, on a souvent très peu de moyens. Et pourtant, on arrive généralement à apporter de la valeur ajoutée avec, avec ce peu de choses. Tout en faisant attention, comme on l'a évoqué dans, dans, dans cette intervention, de garder des indicateurs en place pour vérifier la qualité de son modèle et de faire confiance aussi à l'expert terrain ou l'expert euh, du métier euh, qui viennent euh, valider à la fois euh, comment est construit l'algorithme et, euh, et ses résultats. En fait, ça me permet de rebondir ce que vous ce que venez juste de dire, euh, euh, Jules, sur le, la capacité de prédiction. Euh, à l'inverse, au tout début, vous disiez qu'évidemment, euh, il en fait, on n'avait pas pu anticiper euh, l'augmentation de déchets liés euh, au Covid, au confinement, et du coup au fait que les personnes étaient chez elles et pas au bureau. Et du coup, je voulais questionner cette, finalement cette, euh, cette incertitude qui reste dans la prédiction du futur, parce qu'il y a toujours des aléas qu'on ne peut pas prévoir. Euh, et du coup, les algorithmes ont beau avoir un, un pouvoir de, de calcul et de prédiction, ils sont faillibles. Et du coup, c'est est-ce que vous, vous avez rencontré ces, cette faillibilité des algorithmes Enfin, donc du coup, il y a eu, vous avez donné un exemple au début, mais peut-être capter ce que vous en avez trouvé un autre. Et la deuxième question, c'est du coup comment on fait Enfin, euh, finalement, comment vous faites avec vos, vos clients, vos utilisateurs pour qu'ils, pour qu'eux-mêmes en fait, ils ne se laissent pas, euh, ils ne croient pas dans l'outil magique de l'algorithme qui aurait réponse à tout et qui aurait une prédiction euh, juste à tous les coups, puisque en fait, il est faillible et, et une incertitude reste. Donc, comment est-ce que Comment est-ce qu'on peut se préparer à ça et, euh, euh, en tant qu'utilisateur, je veux dire, au, au client Ce qu'on fait très généralement, euh, c'est de faire en fait, un scénario euh, optimiste, et un scénario, euh, enfin plus un scénario moyen et un scénario euh, euh, pessimiste, ou l'inverse, ça dépend de, de ce qu'on cherche, pour en fait avoir euh, une intervalle où, euh, où un intervalle un peu de confiance où euh, on sait que. Euh, notre valeur elle va, elle va très probablement à 95% arriver entre ces deux, ces deux, deux valeurs là euh, c'est ce qui est fait très généralement pour, pour pour corriger en fait les erreurs éventuelles et la faillibilité d'un algorithme. Je ne sais pas si Capucine, toi, t'avais un exemple, un autre exemple que la production de déchets. Euh, non, ouais, je pareil, Enfin, c'est des questions de, de scénario, c'est des questions de précision aussi pour répondre en même temps à la question qui vient d'être posée dans, dans le chat. Euh, oui. On sort de l'algorithme quand le, le niveau de précision est juste euh, inacceptable, tout comme on ne peut pas faire confiance à un jeu de données quand il n'y a plus de, euh, je ne suis pas CTO, mais voilà, euh, des fois c'est plus de 5% de données erronées, ben, on considère que c'est absolument inutilisable. Donc, je plus ajouter. Merci. D'autres questions Peut-être Antoinette, Nicolas, est-ce que vous avez même des questions à poser à, à, à Jules et, et, et Capucine Parce qu'on vous a beaucoup fait réagir à, à ce qu'ils disaient, mais, mais pourquoi pas inverser le, la mécanique Alors, Je vais essayer sur une question. Le, là, on a beaucoup parlé de, de gouvernance, finalement, il y a une forme de, comment dit, de responsabilité sociale des producteurs de l'IA. C'est un peu une forme de notion on, autour de laquelle on tourne là, depuis le début de la discussion. Vous, dans vos contacts avec les, euh, les autorités publiques, euh, que ce soit des hôpitaux, les services des urgences, des villes, etc., est-ce que vous avez euh, ce genre de discussion, ce genre de demande où ils souhaitent être euh, davantage associés sur les impacts de ce que vous faites ils, ils souhaitent être associés au design thinking de la solution. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui... Euh, est déjà bien conscientisé chez vos interlocuteurs ben, voilà. Ou pas encore, en fait Je vais commencer par répondre. Euh, pour notre cas, c'est vraiment tout à fait le cas. Euh, on est en co-création euh, totale avec nos clients. Euh, et c'est une chance, d'ailleurs. Euh, et, et oui, euh, en fait, pour nous, c'est vraiment une question de, de secteur. Hein. Une fois de plus, dans la santé, c'est assez particulier, euh, déjà parce qu'il y a des enjeux, euh, plus ou moins, de, de vie ou de mort. Hein. Donc euh, c'est pour ça qu'on doit faire euh, d'autant plus attention. Et d'ailleurs, bah, ça m'a fait réfléchir pendant, pendant cette conférence sur euh, pourquoi il n'y a qu'en santé, finalement, où on se dit, tiens, il y a un enjeu de vie et de mort, alors on va faire d'autant plus attention. Je pense que c'est comment on va percevoir, en fait, les indicateurs dans les différents secteurs. Mais, mais j'imagine qu'il y a des risques aussi ailleurs, dans d'autres secteurs. Mais sinon, oui, on est étroitement en collaboration avec eux. Euh, et de plus, euh, la, la mentalité et la culture euh, en médecine, euh, c'est quand même euh, pas mal de défiance vis-à-vis euh, -vis de la technologie. Donc, euh, des fois, c'est compliqué commercialement, mais du coup, très intéressant euh, en termes de R&D. Et puis, euh, puis c'est voilà, culturel. Euh, les médecins préfèrent toujours euh, douter. Euh, donc, C'est-à-dire, même, euh, même quand on va apporter une information euh, et des analyses qui sont hyper pertinentes, bah, final, il y aura toujours quelqu'un pour faire l'avocat du diable dans ce milieu-là, et c'est hyper enrichissant. Dans notre cas, on, on discute, on discute un peu de plus de l'aspect front, donc visuel de, de du rendu et comment ça doit être ordonné, mais jamais on est rentré dans les détails de ce qui devait être dans l'algorithme. Le seul point d'attention qui est globalement retrouvé chez tous les partenaires qu'on a, c'est euh, les données RGPD, est-ce que c'est bien respecté. Euh, donc ça, euh, tous les acteurs sont, sont bien à jour de ce côté-là. Et euh, moi, il y avait, je ne sais pas si je peux poser une question ou pas, retourner une question. Mais oui, euh, bien sûr, c'est un truc aussi que, que je trouve super intéressant, c'est la, la différence de temporalité entre euh, la startup et l'entreprise et euh, toute la justice, la réglementation, les lois qui prennent plus de temps. Et là, on est en train de parler finalement de euh, comment encadrer les algorithmes, comment, comment encadrer euh, les, les IA qui sont créés par les startups ou les entreprises. Comment faire, Alors, enfin moi je, pose, je vous pose la question, comment faire pour mettre en place ce système, alors que la durée de vie d'une startup, la moyenne c'est 18 mois. Donc, euh, si, euh, si jamais, je, demain je me lance, je dis j'ai trouvé un super algorithme, euh, je me lance. Com comment comment, ça, comment le, le process va se dérouler Est-ce que... Euh, ça va mettre 6 mois, 12 mois, 18 mois. Euh, voilà. C'est une question plus J'ai compris qu'elle était pour moi. Euh, Alors, je, je vais répondre de manière strictement, euh, strictement personnelle. Euh, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses dans cette question. La première, c'est une question finalement d'innovation et de compétitivité économique, c'est-à-dire à partir du moment où on rentre dans ce genre de process un peu institutionnalisé, réglementaire, enfin de régulation, est-ce que euh, on n'est pas en train finalement d'élever des barrières à l'entrée pour des startups et de freiner l'innovation Et je pense que c'est une vraie question. Ça, c'est une, une vraie question. Ce n'est pas valable pour l'intelligence artificielle. Là, hein, c'est valable sur euh, l'innovation en, en général. Euh, je pense qu'il est normal et qu'il faut accepter que le temps public et le temps de la démocratie soient un temps long. Et on ne peut pas, euh, parce qu'il euh, y a la nouveauté, euh, changer tout d'un coup. Ça prend du temps, ça se discute, ça se délibère. Il faut mûrir aussi. Euh, et donc, il euh, y aura toujours ce décalage. Et je... je ce décalage de temporalité, je, voilà, il me semble que c'est dans l'ordre naturel des choses. Alors après, est-ce qu'il faut tout de suite effectivement réglementer, réguler, se poser ce genre de questions euh, Sans doute pas, ou sans doute sous des formes, euh, euh, sous des formes, sous un, des formes de compromis entre l'innovation et euh, entre l'innovation et, et, euh, et la régulation. Il y a, a aujourd'hui une réflexion. Ouais. Est-ce que, Nicolas, la question de, de Jules n'est pas plutôt sur quelque part une forme de désintérêt de la sphère publique pour la culture technique en se disant que ça, c'est l'intendance, et les tuyaux, alors qu'en fait, c'est des choix de, de société plus profonds que, que purement de la couleur du tuyau C'était ça le... C'est ça. Alors, du coup, je pense qu'il y, y a deux choses. Euh, il peut y avoir une forme de désintérêt. Parfois, qui a un avis qui n'est pas du désintérêt, qui est de la mauvaise compréhension. Et c'est pour ça, que je pense, que démystifier l'IA ou démystifier la technologie en général, c'est hyper important. Et d'ailleurs, ça nous amène sur des sujets très, très lourds de pédagogie, d'éducation. Est-ce euh, qu'il ne faut pas que... Euh, Est-ce que dans la culture, euh, du, euh, la culture du gentilhomme du XXIe siècle, qu'il y a un minimum d'apprentissage, de... Euh, euh, savoir euh, scientifique, technologique, alors qui existe aujourd'hui au lycée hein, euh, et, et au collège, mais, euh, mais de manière approfondie, et notamment toute cette réflexion sur, euh, en gros, euh, les sciences et la philosophie des sciences. Voilà. Ça, euh, je pense, c'est une vraie question et qui est liée à, sans doute, à, en fait, à du désintérêt, mais de, de la mauvaise compréhension qui peut se traduire par euh, l'intendant suivante. Ça, euh, Ça, c'est possible. Mais en fait, c'était en fait le sens du coup de, de ma réponse qui peut-être euh, traitait une question que tu n'avais pas posée. Mais parfois, on peut avoir peur aussi du trop d'intérêt. Le trop d'intérêt tout de suite à vouloir avoir des réponses à toutes les questions, alors que euh, ni la technologie, ni, la technologie n'est pas mûre, euh, les sujets ne sont pas euh, connus, les impacts sont incertains. Et donc là, euh, là c'est risqué d'en faire trop. Et, et je pense qu'on, et du coup, ce décalage de temporalité là, que ça se traduise parce que ce qu'exposait euh, François-Xavier ou, ou par un, un, une réglementation euh, trop rapide, c'est quelque chose qui existera toujours. Ça, je pense qu'il faut l'accepter. Par contre, on peut trouver des formes, euh, on peut trouver des formes pour sortir de de ce dilemme. Donc, c'est euh, l'éducation en amont, et puis c'est aussi euh, euh, là on a des réflexions sur ce qu'on appelle des bacs à sable. Bacs à sable réglementaire, en fait, c'est euh, euh, des endroits où, accompagnés par euh, des régulateurs, on permet une innovation qui ne soit pas forcément euh, euh, toujours euh, conforme à la réglementation, mais dans un cadre tellement maîtrisé que ça permet de créer la solution. Et puis après, avant, ça mise sur le marché, là, on s'assure qu'il qu y a une conformité. Voilà. Est, en fait, on est, on est quand même dans un travail très, très fin euh, pour arriver à poser le curseur. Et vous allez voir que dans quelques semaines, la Commission européenne va déposer un projet de règlement sur l'éthique de l'intelligence artificielle où tout ce dont on vient de parler sera au cœur de la problématique. Alors je ne vous dis pas que la Commission européenne va aller dans ce sens-là, mais ce qui est certain, c'est que le débat public, ça va être sur ce sujet-là. Est-ce qu'on en fait trop Est-ce qu'on en fait pas assez au bon moment Pas au bon moment, euh, euh, comment on s'adapte Merci Nicolas. Je vais quand de m intervenir. Et puis on vers En fait, j'ai une, enfin, une lecture complètement différente de, de cette situation relativement à l'innovation. De, de mon point de vue, au contraire, il me semble que les industriels du numérique ont été extrêmement, ont remporté d'énormes succès dans la préemption de l'espace réglementaire, c'est-à-dire dans le forcing et à faire croire, à, en fait, ils ont réussi quand même à faire croire à l'opinion publique que finalement, il y a une sorte d'impératif absolu de l'innovation. L'innovation, en fait, pour l'innovation, c'est pas très bien à quoi ça va servir, mais il y a constamment ce chantage à l'innovation. Récemment, il y a eu une sorte, de, il y a eu une sorte, toute une coalition, de sept, sept pays industrialisés avec, qui, ont, qui ont lancé cette idée de l'Agile Nation. L'Agile Nation, elle part du principe, ce principe part du, du, de la prémisse suivant laquelle nous sommes aujourd'hui à l'aube de la quatrième révolution industrielle, avec la convergence de différents types de technologies, et que le mode de gouvernement politique est totalement inadapté pour réagir suffisamment rapidement. Au besoin de l'innovation. Ça, ça pose, à mon avis, euh, ça pose, à mon avis, euh, énormément, énormément de questions. Mais ça va tout à fait de pair avec une évolution contemporaine du capitalisme qui constamment a cette capacité à se recombiner et qui a investi successivement les biotechnologies, c'est-à-dire, ça a déplacé, finalement, déplace la source de production de valeur du travail humain vers le génome les cellules, etc. Et puis aujourd'hui, vers quoi on déplace la production de valeur Vers les données. Dans les documents de la Commission européenne, notamment le livre blanc sur l'intelligence artificielle, on peut lire expressément que la source principale de production de valeur et de bien-être, ce sont les données. Ce ne sont même plus les gens, ce sont les données. Alors ça, moi, ça me pose énormément de questions. Euh, je ne vois pas, en fait, indépendamment d'une perception un petit peu plus Rationnel et raisonné de ce que c'est que la prospective. Alors, celui qui a inventé le terme prospective, c'est en français, il vient de chez vous, c'est Gaston Berger. Il disait La prospective, ce n'est pas du tout l'extrapolation sur base des tendances passées, c'est au contraire imaginer un futur qui soit différent. Or, ici, quand on fonde nos envies d'innovation ou nos perspectives d'innovation uniquement sur du numérique et de l'apprentissage machine et du machine learning, Qu'est-ce qu'on fait d'autre que, euh, finalement, de l'extrapolation sur base de la, la présomption que la loi de Moore, par exemple, est une véritable loi, ce qui est absolument faux. Il y a là le monde, le monde physique qui va nous revenir quand même en pleine figure parce qu'il y a des limites à la miniaturisation et aux, et, et, et, et aux possibilités de, de refroidissement des data centers, par exemple, qui sont une limite matérielle qui euh, risque véritablement d'imposer une sorte de mur à cette sorte de croyance. Et là, on rejoint vraiment la croyance presque théologique, dont on parlait tout à l'heure, cette croyance que grâce au numérique, on peut poursuivre la croissance, c'est-à-dire qu'on peut qu'on peut euh, finalement euh, transformer. Im un imaginaire finalement de, de, de, un imaginaire euh, de, de, euh, de, de, de, de presque de fin du monde si vous voulez hein uh, uh, d'épuisement des ressources etc en imaginaire de croissance infinie parce que qu qu'est-ce qu que dans quoi nous entraîne cette mythologie ou cette mystique numérique c'est une mystique de l'illimitation c'est une mystique de l'illimitation c'est-à-dire que les données elles ne souffrent pas d'épuisement jamais elles n'épuiseront le monde physique qui est à leur qui est à leur origine elles sont recombinables à l'infini elles ne meurent pas elles n'ont même pas de temporalité vous voyez c'est ça l'imaginaire dans lequel on est donc je pense qu'il faut atterrir l'innovation pour l'innovation, sans se poser d'abord la question de la problématisation. Si les technologies sont des solutions, sont une solution, et les technologies numériques sont bien souvent une solution très intéressante, mais il faut savoir à quoi sont-elles une solution De quel était le problème Pourquoi c'est une solution Et est-ce qu'on ne peut pas répondre à ce problème autrement, avec des technologies qui peut-être sont moins polluantes sont moins dégraderont moins le climat, etc. Par exemple, moi, ce qui me frappe, c'est que chaque fois qu'on désinvestit dans un service public, que ce soit l'éducation, et je parle pour la Belgique, hein, que ce soit l'éducation, la santé, etc., Qu'est-ce qu'on amène que pour compenser ou la justice La justice, chez nous, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de sièges de magistrats qui sont vides et du coup, l'arriéré judiciaire augmente et on dit « Ah, mais la justice est inefficace. » Donc, on va rajouter les machines, on va robotiser la justice de manière à compenser cette inefficacité. Mais une autre solution, bien entendu, c'est de donner aux magistrats la possibilité de faire leur travail de magistrat convenablement, avec un temps suffisant, c'est-à-dire rajouter des magistrats et, en, et engager… Des... Donc, voilà, si vous voulez… Il y a... bon je... Je caricature un petit peu le débat, mais il me semble qu'il se pose vraiment dans ces termes-là et qu'il faut sortir de cette idéologie technosolutionniste qui est tout à fait complice de cet imaginaire d'illimitation. Je crois qu'on doit réapprendre l'intelligence des limites. L'intelligence des limites, c'est une intelligence qui prend en compte les limites organiques, c'est-à-dire la capacité qu'ont les organismes à se réguler à condition qu'ils soient territorialisés, euh, et, et les limites sociales, des limites psychiques. Donc moi, je suis vraiment pour... Euh, je pense qu'il y, y a un auteur qu'il faut absolument relire aujourd'hui. sont les trois écologies de, de Félix Ouattari, qui pense l'écologie en termes d'écologie euh, à la fois d'écologie euh, euh, environnementale, sociale et psychique. Ces trois choses-là vont, vont vraiment de pair et je pense que ce push technologique met à mal ces trois dimensions-là en même temps à la fin de, de l'horaire, il faut, il faut conclure. mais C'était passionnant et, euh, et merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu depuis des positions différentes, depuis des approches différentes qui sont parfois rencontrées, parfois moins rencontrées, mais en tous les cas ça qui a donné matière au débat. Ça donne envie d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Pardon de devoir couper à ce moment-là, ça donne envie d'aller justement euh, au Wisherfest pour pouvoir avoir beaucoup plus de temps sur sur cette question. Et c'était l'objet de ce de cet intervalle de, de, de, vous, de, de vous donner envie. En tous les cas, ce qui est certain, euh, c'est que de plus en plus. Plus, il va falloir que l'on soit capable de rapprocher une analyse de la société, des enjeux politiques, économiques, sociaux, environnementaux, de la technologie avec euh, une capacité à faire et à produire et que euh, trop souvent, ces deux mondes-là ne dialoguent pas. Trop souvent, il y a le monde des gens qui réfléchissent euh, à, à la tech et puis à côté, il y a le monde de ceux qui produisent. Euh, et, euh, et là encore, on a des, des acteurs euh, à travers euh, Unico, Huawei, qui euh, au sein de Matrice s'interrogent euh, sur, sur ces questions-là. On pourrait aller vers d'autres acteurs qui ne s'interrogent pas du tout et qui ont même Absolument, euh, absolument rien à faire et je pense que là il y a une alliance intéressante à faire euh, des, des producteurs et des penseurs dans une capacité à fabriquer une technologie qui est capable de penser son, son propre impact, ses propres effets, euh, non pas euh, pour aller vers euh, des jeux de données qui n'ont pas de biais, mais au contraire, pour pouvoir les contextualiser, pour pouvoir euh, prendre son biais, euh, justement, et, et jouer euh, avec avec celui-ci pour pouvoir euh, en, en tirer aussi de, de, de l'analyse sociale. Et en tous les cas, cette discussion euh, nous invite à aller euh, aller dans, dans cette dans cette direction-là. C'est la direction de, de Michel depuis des années, c'est la direction de, de Matrice depuis aussi quelques temps. Mais euh, voilà, il y a besoin de cette alliance-là. Si on veut progresser sur, sur ces questions-là, au risque du réductionnisme, au risque de, de solutions qui nous emmènent euh, nulle part, au risque aussi de technophobie euh, et, et qu'on que nous dise que tout ça, c'est mal et, et éteignons les ordinateurs, les téléviseurs et jetons nos téléphones. Alors que la question, elle n'est pas là. La question, elle est dans une appréhension intelligente de, de la technologie capable de, de, de se penser au-delà de, de sa pure matérialité technique. Et voilà, si cette discussion vous a donné envie d'aller plus loin, eh bien, on aura réussi quelque chose aujourd'hui. Soleil c'est à toi. Merci François-Xavier. Merci à vous tous, les intervenants, les participants. Euh, moi aussi, je retiens, enfin, comme tu disais, le, la nécessité de toujours euh, remettre en contexte les données, les algorithmes, les interpréter et en fait, ne pas, ne pas les prendre pour le réel, mais les, les garder à leur place et créer vraiment, euh, entretenir ce lien avec eux pour les, les comprendre et en, en tirer le meilleur. Donc euh, voilà, cet effort toujours d'interprétation à garder très, très fort. Et puis aussi, là, ce que disait à la fin, Antoinette, sur les limites. Finalement, nous aussi travailler sur notre, notre acceptation, notre compréhension des limites et finalement déconstruire tous nos mythes qui, qui eux, font fi de toute forme de limites. Et, et c'est bien parce qu'on en parlera aussi au Wish Air fest donc À la fois du temps et des limites, comment on, comment on fait avec, avec les limites et la, et la finitude du monde